Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech Donc euh, voilà pour aujourd'hui et comme euh, promis euh, sur la dernière vidéo Que je vais vous bon, en fait euh, faire un unboxing euh, Qui vous permettra en fait euh, de connaître un nouveau produit que je viens d'acquérir euh, Malheureusement il manque encore une pièce que je n'ai pas reçue mais euh, chose promise chose due Donc euh, je mets déjà en fait euh, ce que j'ai pu avoir Et on verra bien sûr par la suite donc euh, on peut commencer, ne zappez pas Alors voilà on va commencer à ouvrir le package Donc euh, voilà on va essayer de découvrir ce qu'il contient euh, Entre parenthèses je sais déjà en fait ce qu'il contient euh, C'est Quelque chose qui va être utile au niveau des prochaines vidéos, et quand je dis prochain, on sait pas encore à quel moment. Voilà donc, euh... désolé, en fait, je n'ai pas encore de tripier pour effectuer des enregistrements stables. Donc, si vous voyez que la caméra bouge, faites pas attention, et voilà. Donc, on voit bien que c'est un microphone que je viens d'avoir en fait tout simplement et qui permet bien sûr d'effectuer des enregistrements avec normalement une meilleure qualité. C'est quelque chose qu'on va découvrir bien sûr par la suite. Alors, donc voilà le ou la boîte, je dirais, qu'on va pouvoir ouvrir. Donc, c'est une boîte qui contient. Ah, une notice d'explication euh, un papier pour la garantie normalement voilà donc un câble usb pour brancher la prise jack un choc montage pour mettre euh, le micro donc un anti-vent bouchon de mousse et le plus important c'est le micro c'est un bm800 donc euh, voilà, j'essaie de on va laisser par la suite hein, voilà et également un câble xlr d'un côté et euh, une prise jack 3.5 d'un autre côté qui fait environ euh, 3 mètres donc euh, c'est tout à fait voilà donc à l'aise par la suite pour mettre bien sûr le micro assez éloigné ça ne pose aucun problème donc voilà au niveau de l'explication donc en fait c'est un micro euh, qui est euh, que j'ai acheté en fait à 15 euros donc euh, sur le site que je vous montre actuellement donc on voit bien la description concernant le produit Donc, concernant les caractéristiques, bien évidemment, euh, d'après ce qu'il a été mentionné, c'est une réponse en fréquence adaptée pour l'intelligibilité vocale et NTT, Donc euh, aimant néodyme, pour un rapport signal sur bruit, monture à réduire les bruits de manipulation. Donc il y a plusieurs spécifications, Donc, par rapport au diamètre également 16 mm c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr trouver sur le site. Mais ce qui nous intéresse le plus c'est au niveau du son. Et c'est quelque chose que bien sûr, et malheureusement dans les médias, je ne vais pas pouvoir tester. Puisque je manque d'un je dirais ou d'une alimentation fantôme qui fait parce que voilà, c'est un micro à condensateur. Donc il faut qu'il soit alimenté à plus de 48 volts. Donc 48 volts et plus. Sinon, si vous le branchez directement, et j'ai déjà effectué un test, c'est vraiment. Euh, voilà, j'ai vraiment eu du mal à, à pouvoir régler. Donc, j'ai pu arriver à un réglage correct, mais reste que euh, ce n'est pas le top. Ce n'est pas ce que j'attends d'un micro euh, tel que celui-ci. Donc, c'est quelque chose après vérification euh, qui doit être alimenté pour bien fonctionner. Malheureusement, euh, je suis dans l'informatique, mais pas dans la partie 100, Donc, euh, je viens de découvrir ce, ce point-là et euh, ça me permet en fait de savoir ce qui manque pour pouvoir avancer au niveau de, du fonctionnement, on va dire, du produit en question. Mis à part euh, le produit et micro, j'ai pu également avoir un second produit qu'on va bien sûr également découvrir logiquement euh, c'est pour le micro en question donc euh, c'est quelque chose qui permettra au micro d'être euh, mis euh, voilà, donc d'une manière correcte donc voilà c'est un tripied avec un pose micro et un filtre anti-pop malheureusement la partie euh, qui permet de tenir le, le micro en question donc euh, le choc montage n'est pas faite mesure par rapport au micro que j'ai déjà on va pouvoir le vérifier mais j'ai pu en fait un petit peu bricoler pour que ce soit fait correctement sur en attendant d'avoir un produit meilleur euh, j'espère que ce sera pour très prochainement et donc voilà donc euh, on voit bien il y a des élastiques qu'on peut mettre dans le, la partie choc. Et voilà le tripied qu'on peut ouvrir, poser sans aucun problème. Et on a la partie en fait deux petites vis tout en haut qui nous permettent de fixer le filtre anti-pop. Donc avec un support métallique hein, euh, qu'on peut ajouter et euh, serrer pour que ça tienne so <laughs> Donc voilà, il suffit tout simplement de visser, donc je commence à découvrir, donc euh, voilà, on visse le filtre anti-pop sur la partie support qu'on ajoute par la suite au niveau du, euh, du tripied Et voilà, normalement il faut bien l'orienter correctement, donc ça reste juste une question de réglage au niveau du, du support. Et euh, c'est un produit euh, que j'ai pu acquérir euh, à 5,23€ je dirais, donc avec une livraison gratuite. Donc euh, c'est euh, tout simplement euh, pour régler et mettre le microphone dessus et bien sûr et pouvoir mettre en fait le micro sur le tripier pour qu'on puisse pouvoir euh, voilà l'utiliser sans qu'on puisse prendre en main par exemple ou euh, voilà se déplacer avec et donc voilà les produits que j'ai pu avoir et je vous montre un petit peu après le bricolage qu'est ce que ça donne donc euh, voilà tout au niveau de l'unboxing d'aujourd'hui, c'est ma première et j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous être utile. Euh, je mettrai par la suite une description concernant le son, Donc euh, je n'ai pas encore euh, le produit qui permet en fait tout simplement d'alimenter euh, le microphone, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour l'instant. Mais voilà, comme je vous ai et je le dis encore fois, promis euh, de vous mettre sur la prochaine vidéo, euh, voilà donc un déballage d'un de, de, de, de nouveau produit. Donc euh, je tiens ma promesse, même si euh, voilà donc malheureusement et je regrette vraiment que le produit qui permet de faire fonctionner correctement le microphone n'est pas encore disponible mais ça ne devrait pas tarder. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser, je serai à votre disposition. N'hésitez pas de liker la vidéo si cela vous a plu, et euh, surtout euh, pour avoir plus d'actualité, n'hésitez surtout pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien